bonjour à toutes et à tous aujourd'hui je vais vous pré proposer une petite créa euh, qui demande un peu plus de matériel que les autres fois euh, c'est très très sympa à faire pour une carte mais là je voudrais juste travailler mes techniques donc je reprends euh, le dos d'une feuille de mon art journal euh, dont je vous parlerai encore une autre fois alors ça c'est une presse à tampons je vais vous expliquer comment ça marche et ça c'est juste des aimants mais je les ai mis dans un un masking tape, un washi tape euh, tissu ce qui me permet de pouvoir aïe, les séparer euh, les séparer plus facilement quand ils se. Euh, hop, quand ils se mettent ensemble. Ça je l'enlève parce que euh, la plaque là est magnétique. Parce que euh, cette fois je vais pas travaillé avec euh, des tampons, euh, des clear stamps fins, mais avec euh, des tampons de mousse comme ceci qui sont euh, plus épais. Voilà, donc forcément il bah, faut une épaisseur de moins je pose mon papier je le, je le cale bien pour éviter que ça bouge pour pouvoir avoir systématiquement vraiment au même endroit le tamponnage puisque a priori je pars sur le fait de, de recommencer plusieurs fois. Euh, c'est euh, Stampin' Up comme marque, c'est une marque qui est assez chère, qui est très chère. Euh, je ne pense pas que ce modèle soit encore trouvable. Euh, là, c'est le seul que j'ai de Stampin' Up. Je n'en suis pas fan, en fait, étrangement, euh, parce que je trouve que c'est très cher pour pas grand-chose. Euh, là, je mets la rose ici. Il y en a qui trouvent que euh, c'est de la super bonne qualité moi je ne trouve pas, chacun son truc. Euh, et puis voilà, c'est tout. Je pense que ça vaut pas le coup et qu'il y, euh, y a vraiment des, des produits beaucoup moins chers qui vont avoir un, un très bon rendu. Alors, quand on met, euh, quand on utilise une presse à tampons, voilà. Ici, on va avoir un contact. Donc c'est bon, on a appuyé. Et donc, cette partie, cette, hop là. Cette partie là euh, du tampon va s'ancrer va ancrer la feuille. Alors la plupart du temps donc on va mettre de l'encre euh, sombre, noire ou euh, qui va permettre de le voir sur le papier. Là ce que je voudrais faire moi c'est euh, de l'embossage à chaud. Du coup je vais vous montrer ce qu'est l'embossage à chaud. Alors j'utilise une encre de type Versa marque Water, euh, vous voyez qu'ici c'est marqué, euh, c'est marqué en français ou pas encore filigrane, ça ne va pas nous aider. Alors, ça vous verrez, vous pouvez le fabriquer vous-même avec un peu de talc. C'est pour enlever euh, l'électricité statique euh, et limiter euh, le fait d'avoir de la poudre embossée qui va là où vous ne le souhaitez pas. Euh, je ne trouve pas que ça marche très très bien. Mais... Je l'ai, autant l'utiliser de temps en temps. Donc j'ai mis cette encre transparente qui, euh, si vous mettez le doigt dessus, mais je vais éviter, parce que moi je l'ai déjà fait. Et ça colle, <rire> voilà. C'est un peu comme une colle, euh, mais qui va supporter la chaleur, parce que sinon, la plupart des colles, quand on les met euh, sous le heat gun, donc heat gun, c'est pistolet à chaleur, euh, elles vont faire des bulles, elles vont cramer, et ça va donner un, très, un résultat très laid. Donc j'appuie bien. Et là, justement, vous voyez que si jamais je soulève et que je reviens en place, bah, ça va repartir au même endroit. Et c'est exactement à ça que sert la, la presse à tampon. Hop. Ici, on a quelque chose euh, qui... qui se voit à peine... Voilà, là, on l'a vu un petit peu sur le papillon en haut de la feuille. Euh, c'est très discret. Parce que ça fait comme de la colle euh, transparente incolore. Hop. C'est de la poudre à embosser couleur or. Il y a, il y a bien sûr euh, or argent, euh, cuivre, les métalliques euh, classiques. Il y a aussi euh, des couleurs euh, euh, transparentes qui sont vraiment intéressantes parce que du coup euh, la couleur ça va être celle de votre euh, encre. Alors, il faut que je fasse un petit peu attention parce que c'est pas compliqué du tout ce que je suis en train de faire mais je suis maladroite. Donc j'essaye de me concentrer, un hein, petit choui. Hop, <rire> Raté. Bon, voilà. Normalement quand on est doué, on arrive à tout mettre dedans et j'en ai foutu la moitié à côté. Qu'est-ce qu'on peut hein Il y a la théorie et la pratique. Voilà, l'idée c'est de faire ça, c'est de mettre la poudre sur le truc qui colle. Euh, ça, ça sert juste à récupérer. Euh, J'ai longtemps utilisé euh, des feuilles de papier pliées en deux. Euh, et ça marche aussi. Ça marche un petit peu moins bien. Et surtout, il fallait, euh, par exemple, là, ce qui aurait été très intéressant, et c'est donc une idée à retenir pour une prochaine fois, euh, virer la presse à tampon, la refermer proprement pour éviter d'en foutre partout. Voilà. Bon, j'ai fait la bêtise une fois, je vais très de recommencer. La même plus tard. Hop, de côté. Donc là, on voit que la poudre, elle a accroché exactement ce que je voulais. Mais je, je referai un deuxième passage. Ça marche plus ou moins bien. Pensez, avant d'allumer le truc qui souffle, à fermer votre peau de poudre. Sentez la bêtise que j'ai déjà fait une fois. Alors ça va faire du bruit, euh, c'est un heat gun, ça fait chaud, voilà, d'où son nom, euh, pistolet à chaleur. Il y a plein de modèles, plein de marques, euh, il y a pff, différents prix, mais euh, grosso modo ça marche toujours de la même manière et euh, les plus bas prix à 4 euros ils marchent aussi bien que les autres. Voilà. Je fais une petite pause pour vous montrer que euh, si je l'arrive, voilà. Le papillon, en fait, j'ai fait la moitié. Donc, cette moitié-là est faite, elle a l'air euh, plus pâle en fait sur le retour écran. En fait, elle est brillante, elle est métallisée et euh, elle est unie. Alors que cette partie-là qui n'est pas faite, euh, ça a vraiment un aspect poudre vaguement collé, euh, pas stable et euh, elle est plus terne. C'est pas métallisé comme l'autre. L'idée, c'est de continuer à faire ça sur l'ensemble du dessin. Je vais mettre en pause. Voilà, fin de la pose. Donc, l'ensemble euh, de mes deux formes sont faits. On voit bien les reflets sur le papillon. Et euh, c'est pareil sur. La, la rose. Si vous regardez bien, vous allez voir qu'il y a quand même des petits trous, des petites zones imparfaites. Euh, je trouve que c'est un peu dommage, surtout avec les poudres à embosser, euh, qui nous fournissent l'occasion d'avoir euh, vraiment un très beau résultat euh, en volume et qu'on peut toucher aussi avec les doigts. Donc au niveau euh, sensoriel, c'est très agréable euh, d'avoir à la fois la couleur et le visuel, mais aussi euh, la notion de dimension d'épaisseur. Et euh, notamment quand on a envie de travailler un peu dans un style vitrail, ce qui est le cas ici, c'est l'idée que, euh, que je voulais rendre. Alors, là on croise les doigts parce que mon papier est un peu déformé, donc j'espère que ça va bien retomber euh, au bons endroit. Hop, j'appuie un peu, bon là j'appuie un petit peu beaucoup mais normalement il n'y a pas besoin d'appuyer hyper fort, euh, ça fait le boulot quoi. Cette fois-ci je ne recommence pas la même erreur que tout à l'heure, on apprend de ces erreurs. On les fait une fois, pas de soucis, on essaye de ne pas les recommencer. Euh, alors, mon papier est un peu tordu, ça fait un petit peu dommage. Hop. Voilà. J'ai tordu dans le sens qui m'arrange pas. plutôt. Hop. Donc là, je remets une couche. On n'est pas obligé de mettre tout le pot, mais comme je travaille sur surface plutôt propre, euh, ça va, elles sont pas trop euh, cochonnées. Euh, ceci dit, ça m'est déjà arrivé de ne pas faire attention puis de me retrouver avec euh, poils de chat, des poussières, des trucs comme ça dans, ma, dans, la, dans mes poudres. Et quand elles sont, euh, quand c'est des poudres transparentes, euh, là c'est vraiment piquinant. Hop, voilà. Et j'essaye de faire retomber ma poudre sur le papillon. Voilà. Hop, c'est pas mal. Hey. Beaucoup mieux que la première fois, par contre, on voit qu'ici voilà, c'est un peu à ça que sert le, le coup de, de pinceau, c'est d'éviter de, de talc avant au début, c'est d'éviter tous ces dépôts autour par euh, problème d'électricité statique. C'est une poudre qui est assez légère et du coup, ouais, parfois elle se, elle se colle au papier euh, juste avec l'électricité statique. Voilà, alors pareil, on va éviter de graver la, la poudre dans ma plaque de verre inutilement repose euh, séchage chauffage pardon voilà alors là j'avais utilisé euh, de la versa marque ce que je vais faire euh, sous forme de, de pad comme ça ce que je vais faire c'est euh, regarder dans mes pinceaux euh, je vais prendre justement un pinceau Embossage, euh, euh, j'aime pas du tout le, le, le centre du, du papillon ici et je voudrais qu'il y ait vraiment le corps en entier avec euh, l'aspect métallisé. Donc je remets, ouais, il est un peu flingué en fait. Mon pinceau, je, je sais pas ce que je lui ai fait subir dans du rouge. Alors, a priori, je pense que ça a quand même suffi, que ça a quand même marché. une pointe un peu plus résistante ou plus type surligneur bon. et on va voir si ça fonctionne bien en bon, sachant qu'encore une fois ça c'est pas pour faire une carte c'est pas pour offrir hein. c'est dans mon carnet de euh, de travail de créativité parce que je pense que la créativité s'entretient et que quand on a des problèmes de perfectionnisme on a tendance à ne pas faire euh, parce que ce sera pas bon <rire> parfait on n'est pas assuré que ça marche bien et du coup ça permet de diminuer euh, la peur de rater euh, et puis aussi de s'autoriser euh, de s'autoriser à, à rater y compris euh, parfois devant témoin, c'est pas la fin du monde c'est pas grave Hop. voilà, re un petit coup pour chauffer et voilà, et là cette fois-ci ça me plaît, euh, c'est pas parfait, il y a eu des petits, euh, des petits éclats dorés euh, un peu autour du papillon et dans la rose, mais euh, c'est pas grave, c'est pas gênant. Euh, surtout encore une fois pour me refaire la main sur certaines techniques que je n'ai pas utilisées depuis quelques années. Euh, parce que je fais du scrap depuis euh, je dirais 2007, oula, à peu près <rire> Et c'est vrai qu'il y a des trucs, ça fait euh, moult qui sont euh, dans le placard, et ça fait parfois 10 ans que j'ai pas utilisé une technique parce que euh, je, je, je ai fait d'autres choses euh, entre temps, ou parce qu'il y a trop de matériel à sortir, ou euh, parce que j'avais mis le truc dans un placard trop inaccessible. Ça aussi. Euh, on sait que c'est là, mais on a la flemme d'aller chercher le machin, de monter sur un escabeau. Euh... Euh, pour aller euh, récupérer le matériel je vous montre un peu euh, si j'en ai encore d'avance non j'en ai plus d'avance donc ce que je vais faire c'est que je vais faire une colorisation euh, un peu rapide et je vous remontrerai après parce que la colorisation euh, je vous en ai quand même montré pas mal donc je vais pas euh, traîner trois plombes avec ça voilà, donc là, je viens de commencer la colorisation que je me suis dit, mais non, il ne faut pas arrêter. Il faut que je montre ça, justement. Euh, un des gros intérêts de cette technique, c'est qu'on peut y aller comme un gros cochon après. Youpi Et que ça ne se voit pas, bien sûr. Regardez, hop Là, j'ai, je ne savais même pas que mon pinceau était aussi chargé en, en eau. Hop J'ai pris à l'arrache la couleur. Et ring Là, j'ai mis la dose. Hein. Ça déborde euh, alors, faut pas déborder au-delà au de la forme euh, externe, quand même, faut pas... Hein. C'est sympa, c'est magique, mais pas ce point-là. Hop C'est vraiment euh, hyper rapide, hein, comme colorisation, ça. En même temps, c'est une rose. Hein. Hop là, vous voyez ça, en mode cochon, là. Hop, à toute vitesse, mais n'empêche que ça marche. Pourquoi Parce qu'en fait, la poudre à embosser une fois qu'elle est... Euh, D'ailleurs, sous forme de poudre, elle fait un peu comme... Euh, hop déjà hein, on le sent mais vous l'entendrez pas euh, ça fait une petite pellicule une petite couche en épaisseur hop et euh, ça prend pas l'eau donc on se retrouve avec quelque chose qui permet de faire un cloisonnement et qui va renforcer l'effet vitrail et ça c'est ce que je voulais un petit peu euh, euh, dans cette carte c'était un effet vitrail euh, là, j'ai pris euh, une aquarelle euh, qui coûte vraiment pas cher, pas de très bonne qualité et tout. Euh, parce qu'en fait, il n'y en avait déjà pas besoin hein, pour ça. Euh, et puis, euh, le côté un peu euh, naïf, à plat de couleur, euh, me faisait envie sur ce coup-là. Moi qui, qui, qui sur-travaille euh, mes ombres euh, et tout ça, là, euh, zéro. <rire> c'est bien ça me change. Voilà. Je vais laisser de côté la rose pour euh, travailler le papillon. Euh, pour pas avoir euh, ici comme ça va être un peu humide et le papier même si... Euh, bon bah c'est pas censé faire ça. Euh... <rire> euh, je suis mon pinceau et mon pinceau euh, c'est... Coupé ou deux. Je <rire> sais pas quoi dire, ça m'est jamais arrivé. Euh, bah, J'ai flingué mon pinceau. Je vais voir si je peux le réparer, mais en attendant, je vais en prendre un autre. Euh, bah, je vais passer à une taille plus petite, puisque celui-ci est un M et que l'autre était un L. Euh, les couleurs qui me branchent, bah, moi c'est toujours un bleu vert turquoise, etc. Mais là, comme j'avais un beau rouge et que je voudrais quelque chose qui, qui crée un peu de l'union, je vais quand même mettre du violet. Euh, donc, ici dans ma palette, c'est le C33. J'amorce euh, en dehors de la feuille histoire d'éviter les grosses cochonneries. Ok, je suis pourtant euh, bien habituée. Alors, j'ai pas pris assez de pigments, j'ai pas assez mouillé mon truc. Voilà. Mon papier est un petit peu trop sec, donc ça ne, là, là la couleur ne glisse pas bien autant. Tout à l'heure, je mettais une petite goutte. Parce que mon père souhaitait tremper, effectivement. D'ailleurs, il m'a lâché juste derrière. Voilà. Hop Donc un coup c'est trop sec, un coup c'est un coup c'est trop mou. des choses différentes. Je lui demander de ne pas m'exploser dans les pattes à celui-là. Voilà. donc là j'ai juste fait euh, une base et euh, je voudrais quand même avoir quelque chose de plus soutenu comme couleur parce que finalement on n'est pas tant que ça dans, dans des violets on est quand même plus sur des bleus mais je trouve que c'est pas bien fondu voilà alors pour augmenter euh, le fait que les couleurs soient fondues oh mais sérieux Là, il vient de réabsorber, en fait. C ça, ces pinceaux-là, ils sont vraiment pas bonne qualité du tout. <rire> c'est vrai Il vient de tout ravaler, là. Ça, alors, c'est aussi une technique, hein, mais normalement, les, les pinceaux à réservoir d'eau ne sont pas censés faire ça. Euh, Cela, là j'ai eu un lot de 3 pour, euh, je sais plus, 4 euros. Et ils sont... Euh... <rire> Vu que les autres ne s'usent pas vite, euh, la prochaine fois, je mettrai quand même euh, le prix pour les pinceaux... Euh... Parce que cela, cela en fait, euh, il pose beaucoup trop de problèmes. Euh, la gestion de l'eau est pas bonne et puis bah, comme vous avez vu, là j'ai carrément les poils qui me sont restés dans la main. Enfin, c'est quoi ce travail Alors du turquoise parce que le turquoise, c'est la vie. Et sinon, l'autre problème qu'on peut aussi avoir, c'est, c'est pareil, c'est pas censé remonter dans le corps et teinter l'eau dans les réservoirs. Euh, L'autre problème, c'est que j'ai pris euh, une aquarelle, donc je vous disais d'assez mauvaise qualité, et du coup, il euh, y a quand même ce grain qui reste dedans. Euh, elle n'a pas le côté lisse euh, et ultra lumineux euh, d'autres euh, bonnes marques d'aquarelles. Après, bon, encore une fois, chacun ses goûts, etc. Mais euh, pour moi, tout ce qui touche soit aux odeurs, soit au tactile, c'est assez sensible. Et du coup, forcément, je suis assez euh, exigeante de ce point de vue-là. Voilà, donc je vais poursuivre euh, ma colorisation, tant hein, bien que mal, euh, et avancer après. Petite pause. Voilà. Alors, j'ai presque terminé. Je vais juste remettre un petit, je vais mettre un peu de vert ici sur euh, la feuille. Hop. Euh, ce que je voulais vous dire, donc là, j'ai repassé un coup de heat gun pour euh, sécher ma rose et euh, un petit peu le, le papillon. Euh, avec le heat gun, euh, faire attention, bah ça chauffe, hein, vous ne cramez pas, vous brûlez pas, euh, évitez de toucher euh, la partie métallique, ne touchez pas l'embout règles de sécurité, etc. Euh, sinon, aussi pas trop près du papier parce que euh, vous allez le tordre, il peut euh, se consumer un peu et euh, la poudre embossée peut buller si euh, la chaleur est trop forte, si vous êtes donc trop près. Donc, c'est voilà. Allez-y progressivement, testez. Euh, N'hésitez pas euh, si c'est une technique que vous connaissez pas bien ou euh, vous connaissez pas trop euh, votre poudre. Euh, des fois, il peut y avoir des changements, des petites variations euh, en fonction des marques. Comment elles réagissent, etc. Euh, à faire des tests sur du papier un petit peu moins précieux, pas sur le truc euh, par exemple, si vous avez fait un fond et que vous avez passé une heure sur votre fond, c'est quand même assez dommage de venir euh, le foutre en l'air rapidement. Pareil, quand vous utilisez beaucoup d'eau euh, sur une zone que vous utilisez à euh, une technique un peu de détrempage à l'aquarelle, euh, le heat gun euh, non mollo quoi. Voilà. Et sinon, ce qui peut aider, alors là, c'était pas une bonne idée parce que j'avais un motif euh, déjà en dessous, mais ceci dit, j'avais pas de colle ou de choses euh, fragiles. Euh, vous pouvez commencer par chauffer votre papier pour éviter que le souffle du heat gun ne, ne dégage la poudre. Voilà, donc euh, voilà en gros ce que ça peut donner. Euh, moi, je vais m'amuser à faire un fond ou je sais pas encore euh, trop quoi, mais euh, compléter un petit peu ça. Euh, voilà. Si je reprends un peu le détail de la rose, Donc, euh, on a vraiment cet aspect euh, vitrail. Et pareil pour le papillon. Pour rehausser l'effet vitrail, euh, ce que j'avais fait, c'est ce sac que je regardais si j'en avais encore... Euh, d'avance mais non je n'en ai plus j'en avais fait découper à l'avance pour utiliser sur des cartes ensuite euh, puisque j'utilisais le Glossy Accent ça c'est vraiment génial comme euh, petit produit on va en mettre sur la surface et ça va donner un aspect euh, mieux que vernis <rire> un vernis vraiment réussi très très lisse, un peu plastifié euh, par contre il faut le laisser sécher au euh... oh là 24 heures je crois donc là par exemple j'ai mis un petit peu une grosse dose hein, parce que mon truc s'était bouché euh, alors ça c'est un peu les gros gros soucis du Glossy Accent c'est que ça se bouche euh, très facilement euh, donc je l'ai débouché s'est rebouché parce que ça fait longtemps que j'ai le, le tube, le pont, le flacon et finalement j'ai raccourci le distributeur l'embout le, euh, et du coup bah, il coule beaucoup plus vite euh, ici, il a moins tendance à se boucher lors du séchage euh, même si je le range je remballe tout de suite et tout hop voilà l'idée c'est de recouvrir la surface c'est assez pâteux donc c'est bien ça va rester en place donc faut pas non plus euh, en mettre 3 tonnes mais grosso modo euh, ça ne coule pas trop loin. Et ça, ça va devenir intégralement transparent en séchant. Là, c'est un peu laiteux comme aspect. Et, euh, et on voit la surface. Et en fait, quand ce sera sec, euh, c'est comme s'il y avait une toute petite fine couche de plastique dessus. Euh, c'est très joli. Ça fait brillant. Euh, c'est très fin. Très, très agréable à regarder. Alors, le truc qu'on ne veut pas, mais pour le coup, ça m'arrange parce que je peux vous montrer comment résoudre le problème. J'ai une belle, juste là. Alors, ne pas mettre les doigts dedans. Pas dangereux, pas vous Vous être embêté. Alors, vous pouvez prendre une pointe en métal, hein, ce que vous voulez. Moi, j'utilise des, euh, des cure-dents que je réutilise. On vient percer la bulle avec un cure-dent, et la plupart du temps, ça marche. J'avais d'autres petites bulles que je n'avais pas vues juste à côté. Voilà. Si elles sont vraiment trop petites, essayez de voir si vous pouvez les pousser sur le, le bord pour qu'elles pètent là-bas. Voilà. bien voulu péter. Hop. Parce que des fois, juste en appuyant dessus, elles sont tellement petites que ça ne suffit pas. Si jamais il y a un coin où... Euh, vous n'avez pas assez poussé euh, votre matière et que euh, bon, y aller avec le flacon c'est un peu trop scabreux. Et bien vous pouvez utiliser pareil le cure-dent pour venir étaler un petit peu la matière. Voilà. Donc là je vois que ça me plaît, je vais laisser sécher et demain ce sera euh, plus lisse, plus transparent et, euh, et mieux. Je pense que je vous mettrai une réseau, une, une réseau. Une photo sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, euh, où je publie euh, assez souvent euh. un petit truc. Pas forcément du tout li en lien avec la créativité, euh, beaucoup de contenu étant chat, château, plante, etc. Ben, je vous souhaite euh, encore euh, de bien créer, bien profiter, euh, bien euh, vous faire plaisir. Au revoir